Thank <laughs> Oui, ah. oui, ah. Oui, ça sert, parce que moi j'avais l'appareil sur moi, ils m'ont pas fait circuler, hein C'est en train de filmer, moi En plus, je t'en passe, de filmer Moi, c'est pas des photos <rire> On est On est On est